طيب انا ما نعرف نغسل انا ما نعرف ندير حتى حاجة انا اطوي لي الماكياج والخرجات تاع نقولكم نقول لكم ا طافونس Qu'est-ce que j'aime pas aller au champ Qu'est-ce que j'aime pas faire à la vaisselle Il y a la voiture de ma pote à Auchan <rire> Attendez Alors Charlotte, si tu vois cette story, c'est pour toi. Je suis en train de démonter ta voiture pendant que tu es en train de travailler. Voilà. <rire> <rire> c'est pas Bon, bisous, chacha, -cha, je vais à Créteil. <mix> décale, décale, décale <mix> tain tain tain tain tain tain tain tain <coughs> ah <coughs> hmm. tain tain tain hmm. tain ça va ou quoi? Tranquille? Ah, non, gars, je une nouvelle voiture. Ouais, elle est grave propre. Dis-moi si ça me vient. Ouais, vas-y, je vais voir. Attends, frérot. Bon. Ouais, es. qu'est-ce qu'il y a? Qu y a un truc. Ouais, tu vois, tout à l'heure, euh, ouais. j'ai frotté contre un mur. Dis-moi si y a une rayure sur le capot. Vas-y, je te dis ça. <rires> non, gros, franchement, t'as rien. Ah, non, c'est carré, okay, frère. Regarde bien, les filles qui envoient des nuits, faites gaffe maintenant. On peut télécharger votre nuit. Regarde, hein. regardez, vous voyez, ils envoient le snap à elle. Ok, il est parti le snap. Regarde j'appuie, je regarde la story, je sors, je rentre là, il fait comme ça. Ah, un peu, un peu <rire> il y a vraiment des bruits bizarres dehors, je vais aller voir quand même. 7. Tu fais quoi là Eh, hey, t'es en train de faire quoi Je <rire> suis en train de faire des pompos. Des pompos En fait.. Tu muscles tes os et tu élargis tes mains. Tu veux essayer Ouais je vais essayer oui. Tu veux tester ma force Ouais je vais tester. C'est inédit, la poussière d'Onland, elle n'existe nulle part. La poudre du diable. La mise à 66. La poudre du diable. C'est léger, c'est léger. C'est léger. La mise à C'est léger, c'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est léger. Merci, c'est carré comme carré de la Corée. Merci. Je pense à vous, quoi, j'avoue que cette gueule a de trop la. Non, mais c'est sérieux là Oh, oh On... Déjà cru pas, ça On bouffe des pâtes même chez Antoine et Louise là non, je commence à me casser les C'est bon les Oh oh oh Ah, tout le monde a se calmer là, toi, arrête de filmer Ils sont pour des pâtes Non, mais j'hallucine, déjà les pâtes c'est prestigieux pour moi. C'est toi qui m'a demandé des pâtes, hein Non, c'est pas vrai, de une c'est pas vrai. C'est un mensonge Toi, ta gueule ah, non. <rire> Oh Oh ah <rire> Que... Allez, bisous, abonnez-vous Non, non, non, non, non, non Oh, non Oh, yeah Oh, my God <rire> Regardez-moi ce bouffon de patron. Qu'est-ce qu'il fait Non, mais ça, c'est un patron, ça. Ça fait, ça fait 10 fois que je l'appelle pour le café. et ça fait 15 à l'heure pour le café. Ça, c'est un patron, ça. <rire> Qu'est-ce qu'il y a Bah, rien. Bah, dis pas rien, tu regardes autour là, partout. Mais non, mais. Qu'est-ce qu'il qu y a Il y a juste du monde, ça va Et alors, vas-y, ramasse-moi. Pourquoi Ramasse-moi <rire> Tu vois, tu recommences là. C'est quoi ton souci là Bah, ben, il y a rien. Bah, écoute, il y a rien, il y aurait rien, tu regarderais pas autour comme ça. Hein. Vas-y, ramasse-moi. Oh. Tu serais. Je... Vas-y. Okay. <rire> T'es belle quand tu brûles rien. Bon, il y a un gros problème là, je peux plus faire des vidéos. C'est quoi ce bordel? Pas au coeur d'une pourquoi tu me frappes au cœur pourquoi t'as mal je suis amoureux franchement ça a la précision lourd la précision lourd Encore, encore. Ça va Ah Attends, faut, faut laisse, Sinon, je vais éclater. Ah, tu vas éclater Non, allez, je t'éclate. Ah oh non Non Tu touches... Non Non tu... C'est bon. Hein. bon. Je, je sentais. Non. Je sentais. Ça. Bisous amour, bisous. Bisous. Peux plus. Tiens, tiens, tiens. Tiens, du ah, mais non, tu rigoles ou quoi, garde ça. Pourquoi Tu veux pas <rire> Dommage. Oh putain, je un de maquiller la porte du client. Oh. Ah bah. Je l'ai mangé. J'espère que ça va pas trop se voir quand même, parce que. Ah bah non. Non, ça va pas se voir, tu vois. Je rentre pas. Et qui me dit euh, si je rentre. Bon oh bah si, il rentre. Moi bon, j'adore aller à la campagne pour traire les vaches et boire le lait. Ben bah, on n'a pas de vaches, on a que des taureaux. Hey babe, uh, can you take the trash out please? Je trouve à Aubervilliers. Dans le 93. Putain pouvait y avoir plus d'animaux comme ça dans la région parisienne, ce serait bien. Qu'est-ce que je suis à faire -ce y a Oh, c'est quoi coste. ça Lacoste Mais, mais non, nous non, tu les as achetés aujourd'hui Mais c'est la paye, je qui payent, C'est Snapchat qui t'a payé ah. ah. ah, En fait, tu ah. vraiment. J'aime trop me faire des briques, mais des briques vides. J'en rien dedans, juste le, la pâte. Je sais pas pour vous les gars, mais moi, j'aime trop boire de l'eau. Je crois qu'il y a un problème avec la route les gars là. Alors là on a pris à droite Merde Lourd hein